Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle session de Bibliose. Euh, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bonne année au nom de toute l'équipe organisatrice. Et puis, ben, ça va être un petit peu l'occasion de, de se lancer à tous un petit cocorico euh, parce que nous avons bien travaillé. Nous en sommes à la 22e session aujourd'hui. Et euh, cette émission a beaucoup de succès puisque vous êtes en moyenne 600 à 800 à vous connecter à chaque fois et que les replays atteignent plus de 2500, donc on, on, on a l'impression qu'on fait franchement du bon travail. Alors on va commencer tout de suite à, ouais, et donner la parole à, au docteur Guéffet qui vient de Nantes et qui va nous parler de resynchronisation dans l'amylose. Ça va être à toi docteur Guéffet Ok, oui j'arrive, j'arrive, euh, je cherche mon, mon powerpoint, voilà. Eh bien, bonjour Jocelyn, et bonjour à tout le monde, et bonne année, puisque c'est la première session de, de l'année 2022. Et donc cette, cette étude m'a paru très intéressante, puisqu'elle traite d'un sujet qui, qui concerne tous les praticiens qui s'occupent au quotidien de l'amylose, c'est-à-dire évaluer la resynchronisation cardiaque dans la cardiopathie amyloïde. C'est une étude rétrospective, a euh, fait à partir de patients de 9 CHU et euh, c'est une comparaison entre deux cohortes. La cohorte des patients en cardiopathie amyloïde, 47 patients, 39 ATTR, 8 amylose AL et une autre cohorte d'hygenèse de, de cardiomyopathie dilatée avec une resynchronisation qui sera euh, appariée au, le plus possible aux patients en cardiopathie amyloïde. Donc, les deux populations, donc, je vous ai dit qu'il qu y avait au départ 300 patients dans la CMD, mais on a choisi des, des patients le plus appariés possible en, en termes d'âge et comorbidité. Et donc les, Il y a quand même malgré tout des différences, et notamment on voit euh, plus d'hommes dans la population cardiopathie amyloïde, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est des cardiopathies TTR sauvages pour la plupart, plus de fibrillation atriale, plus d'insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas étonnant, dans la, dans la cardiopathie amyloïde, qui est souvent plus grave. Et puis, je ne détaille pas les traitements, mais qui correspondent aux deux types de, de maladies. Les résultats de la resynchronisation, clairement, il y a une différence entre les deux groupes. Il y a une moindre réponse d'amélioration de la fraction d'éjection dans le groupe cardiopathie amyloïde, puisque la, la, la fraction d'éjection passe de 30 à 37, alors que dans le groupe CMD, on passe de 30 à 45. Et euh, les, les, les patients jugés répondeurs, avec une FEVG qui augmente de plus de 10%, c'est 17, euh, c'est-à-dire 36% dans la, dans la cohorte cardiopathie amyloïde et, et deux fois plus dans la, dans la cohorte cardiomyopathie dilatée. Alors, dans ce, ces, ces, ces graphiques montrent la, la survie sans événement cardiovasculaire majeur, c'est-à-dire hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès, que ce soit avec, sans ajustement à gauche ou avec ajustement, ajustement en fonction des comorbidités. Euh, avec la courbe rouge, c'est les, les patients cardiopathie amyloïde. La courbe bleue, c'est les patients avec une cardiomyopathie dilatée. On voit clairement que la, la survie sans événement est beaucoup plus. Euh, enfin, les, les cardiopathies amyloïdes sont beaucoup plus graves, même après ajustement. Quels sont les prédicteurs d'un événement Eh bien, euh, il y a la fibrillation atriale. Le, un antécédent d'insuffisance cardiaque, euh, un dosage élevé de ProBNP, un dosage élevé de troponine, et puis ben, on, on le retrouve, l'appartenance au groupe de cardiopathie amyloïde, et aussi un autre critère qui est la, la moindre réponse à la resynchronisation. Quels sont les prédicteurs d'un événement cardiovasculaire dans la cardiopathie amyloïde C'est un antécédent d'insuffisance cardiaque, et c'est une moindre réponse euh, à, la, à la resynchronisation. Pardon, j'ai sauté. Et quels sont les prédicteurs de la réponse à la resynchronisation dans la cardiopathie amyloïde eh bien, Un seul critère ressort de manière significative, c'est l'âge euh, à l'implantation, et là, je me ce n'est pas supérieur à 75, mais c'est inférieur à 75. C'est-à-dire que lorsque l'âge est inférieur à 75, il y a une meilleure réponse dans la cardiopathie amyloïde. On va en discuter plus dans la diapositive suivante. Donc Les limites de cette étude, c'est une étude de petite taille et rétrospective, mais pourtant dans ce thème-là, c'est une des plus larges, peut-être la plus large de, de la littérature, dans la cardiopathie amyloïde. On s'est intéressé à la fraction d'éjection ventriculaire gauche, ce n'est peut-être pas le meilleur paramètre dans la cardiopathie amyloïde, mais on n'avait pas à disposition dans cette étude rétrospective de paramètres de strain fiables, en tout cas de données complètes. Et on a, il y a sans doute eu des difficultés de, de matching entre les deux cohortes, donc c est, c est, ça reste des outils statistiques difficiles d'appariement. Et quels sont les résultats Les résultats montrent que clairement, euh, la cardiopathie amyloïde a un moins bon pronostic que la cardiomyopathie dilatée, et que les patients avec cardiopathie amyloïde ont une moins bonne réponse à la resynchronisation que les patients avec une cardiomyopathie dilatée, euh, environ la moitié, moitié moindre. Avec deux, deux explications potentielles. D'une part, dans la cardiomyopathie dilatée, il y a des traitements très, très puissants, avec un traitement très codifié, qui, qui vont euh, potentialiser l'effet de la resynchronisation. Et puis, peut-être que dans la cardiopathie amyloïde, lorsque euh, la resynchronisation est effectuée trop tard, et par exemple lorsque le strain est trop altéré, et bien est, ça ne marche pas. En tout cas, c'est une hypothèse, puisque euh, la seule prédicteur de, de, de réponse à la resynchronisation, c'était l'âge inférieur à 75 ans au moment de l'implantation. Ce qui nous fait évoquer cette, cette, cette, cette, euh, euh, cette critère de, de précocité dans l'indication dans, dans de la resynchronisation pour avoir une efficacité. Euh, donc, l'étude montre bien que finalement, la resynchronisation, ça marche moins bien, mais ça marche chez certaines personnes. Et peut-être qu'il faut mieux sélectionner les patients. En tout cas, d'autres études seraient utiles pour confirmer euh, cette, cette impression. J'ai terminé, pour, je vous remercie pour votre, euh, votre écoute. Merci docteur gaffe euh, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Donc euh, Daniel Galois, moi, je j'ai l'honneur de commencer la session de questions et puis ensuite c'est Muriel Salva qui, qui introduira le deuxième orateur. Donc merci beaucoup. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Euh, en attendant, moi j'ai euh, une ou deux petites questions vis-à-vis -vis de, de ce travail. Euh, à quel moment les patients avaient été implantés d'une resynchro euh, Je me suis posé la question, est-ce que c'est des patients qui avaient une resynchro euh, classiquement pour je sais pas moi, une cardiopathie ischémique, une cardiopathie dilatée et ensuite on leur découvre une cardiopathie amyloïde surajoutée au cours du suivi Ou est-ce que c'est des patients chez qui la CRT était euh, mise en place alors que le diagnostic était déjà connu euh, de cardiopathie amyloïde Dans le groupe de, de cardiopathie amyloïde, euh, pour être inclus, il fallait que le, le diagnostic que, que la CRT soit faite. Alors que le diagnostic était, enfin, enfin l'inclusion, il fallait que le, le diagnostic d'amylose soit fait. C'est-à-dire que si le diagnostic était fait après la resynchro, ce qui arrive, parce que on a parfois l'explication le, pourquoi la réponse à la resynchro est mauvaise, exact. Euh, eh bien euh, non, ça n'était, c'est un critère d'exclusion. D'accord. Il fallait, j'en ai pas parlé, mais il fallait au moins six mois de suivi. Puisqu'on attend, la, il fallait au moins, au moins six mois de suivi. Les patients inclus dans la cohorte CMD, c'était de 2012 à 2017, je crois. Et puis, les, je crois que pour, ça devait être à peu près, les, la, je crois que c'est la même date pour les cardiopathies et milieu. Alors, je, ouais, Justement, c'était une de mes questions qui allait venir après, c'était de savoir un petit peu les, les dates, parce que bah, pour savoir, le, je, je crois que sur la slide, il y avait écrit le pourcentage de, de patients sous traitement notamment sous traitement spécifique de l'amylose. Oui, il y en avait, je ne me rappelle plus exactement, mais oui, il y, a, il y a plus de patients traités par. Enfin, il y avait des patients traités par Tafamidis, mais je ne me rappelle plus exactement combien. Et... Je pas vu 30 ou 40%, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était sur la slide. Je m'excuse, je n'ai pas le. Pas le, j'ai pas ressorti le, le, le dossier, je peux pas vous dire l'étude en papier. Et j'ai peur de, de tout fausser si je... Ah. Après, et donc, pendant que qu réfléchit à ça, j'ai... Euh... On a 32% ouais. sous ta famille 10 voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. Dans, dans l'étude, on avait... C'est une, une, une étude qui inclut des ADTR et des amyloses AL. Euh, est-ce que pourquoi il y a un rationnel quand on évalue le bénéfice de, de la rose synchro à euh, mélanger ces deux populations ou est-ce que ça ne crée pas une espèce de, de, de bouillon qui nous empêche de bien percevoir le bénéfice dans chacune de ces deux catégories de patients euh, Oui, c'est une critique qu'on peut faire puisque, euh, en tout cas, l'état général de... de, de... Les cardiopathies AL elle dépendent beaucoup de la réponse au traitement, donc euh, euh, au traitement euh, hémato. Maintenant, le, dans l'étude, c'était des critères échographiques qui étaient regardés. C'était, enfin, il y avait aussi l'évolution euh, de l'insuffisance cardiaque, mais euh, c'est un bien possible, effectivement, d'avoir mélangé. Et, et très rapidement, est-ce que tu, est-ce que, est-ce que tu penses que après une étude comme ça, il y a encore un rationnel à se poser à nouveau la question et essayer d'y répondre en matchant d'un côté des amyloses ATTR resynchronisées et de l'autre, non pas des cardiopathies mais des ATTR non resynchronisées. Est-ce qu'on a qui est un rationnel pour faire ça et est-ce qu est -ce que c'est faisable comme étude euh, Moi, je pense qu'il y a vraiment euh, la place pour faire une étude euh, prospective. Enfin, je ne sais pas si c'est très éthique en réalité. C'est ça le problème, parce qu'on voit bien qu'il y, qu y a des gens qui, qui, qui répondent à la resynchronisation. Donc, et on a l'impression que c'est des... Oui, oui Thibault je, je, En fait, j'ai participé à l'étude, mais c'était piloté par Dijon, qui nous avait contacté pour donner nos patients. Donc, Je me permets juste d'intervenir. Il y a un lien d'intérêt mais là, en fait, la majeure partie des patients avaient des fractions d'éjection altérées. Donc, c'est sûr qu'effectivement, pour avoir une réponse à la CRT dans les amyloses, il y a une réponse, hein, mais qui est plus faible que dans les CMD. Ce ne pas les meilleurs patients. Et donc, Nicolas Lelouch, qui est, est rhythmologue chez nous, a monté un PHRC qui, est en, pour l'instant, il a passé plusieurs voies, mais il est en train de finaliser. Donc, j'espère qu'il sera accepté sur les FEVG préservés. Euh, donc il sort des indications classiques hein. mais là globalement c'était des patients qui avaient une indication de CRT comme un instrument cardiaque standard donc c'est sûr que c'est pas les, les meilleurs euh, répondeurs et je suis tout à fait d'accord avec vous sur tous les biais de l'étude mais c'était intéressant de voir que, bon, il y a une réponse mais qu'elle est bien sûr plus faible que les CMD et, euh, voilà. et donc euh, l'idée maintenant c'est de s'intéresser aux autres voilà. euh, c'est à dire ceux qui ont une FEVG préservée et qui ont des blocs larges et qui pourraient voir s'il y a un bénéfice ou pas mais on n'a pas la réponse bien sûr Enfin, ce, cela dit Thibault, l'impact vraiment de la CRT chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde avec une FEVG altérée, c'est intéressant aussi parce que c'est des patients qui n'étaient pas dans les études, et quand on voit ce qui s'est passé avec les bêtabloquants, bloquants, les IEC chez les gens qui ont une cardiopathie amyloïde versus les CMD tout venant, enfin, dans la pratique de tous les jours, c'est vrai que si on prend le position paper de l'ESC la 2021 qui dit que les indications d'implantation de stim, c'est la dit. même chose que... N'importe quel autre patient et la CRT, c'est pareil, il faut juste qu'on ait un pourcentage de bivets attendu qui soit suffisant. En fait, on extrapole à une population qui n'a pas été dans les études. Donc, c'est vrai que ce type de travail a toute sa place. Oui. Et, et d'autant plus, plus qu'il bon, euh, y a une étude de, de, de la Cleveland Clinic qui montrait qu'il qu y avait une dégradation euh, lorsqu'il y avait une stimulation ventriculaire droite. Lorsqu'on faisait une stimulation ventriculaire droite dans la cardiopathie amyloïde on créait une une dégradation de la FEVG dans 89% des cas. Et inversement, lorsqu'on biventricularisait des STIM VD, on améliorait la fraction d'éjection. Donc, euh, euh, effectivement, ça, enfin, bon, on le sait dans les autres cardiopathies, mais dans la cardiopathie amyloïde, c'est probablement euh, encore plus peut-être euh, important, puisque c'est des patients qui vont se dégrader très probablement. Je, ouais, très rapidement, je pense que c'est peut-être l'un des enseignements majeurs de cette étude. C'est que, quelle que soit la situation de départ, il y a des amyloses euh, qui nécessiteront stimulation cardiaque. Et que dans ce cas-là, c'est vrai que la, la stimulation bidée euh, a un intérêt manifeste parce qu'elle permet de, de préserver le pronostic. Donc, je pense que c'est. Voilà, il y, a, il, y a, il y a quand même un gros enseignement à tirer de cette étude.